Au départ de cette recherche, il y a une interrogation sur mon métier, psy, et en particulier sur ce qui fait thérapie. Euh, on sait qu'il existe des centaines de types de psychothérapie, et euh, s'il y en avait une là-dedans qui était miraculeuse, ça se saurait. Donc, euh, alors diverses études montrent depuis des années que ce qui a de plus important, c'est la relation entre, entre le, le psy et le patient, et même certains dans le champ des thérapies dites relationnelles vont jusqu'à dire que c'est la relation elle-même qui soigne. Euh, dans un premier travail de recherche qui n'a pas été publié pour l'instant, euh, j'avais euh, examiné mes séances en essayant de comprendre ce qui là-dedans pouvait faire thérapie. Et euh, à la fin de l'écriture, je n'y voyais plus rien, je ne comprenais plus rien à ma pratique. Et euh, c'est là que j'ai eu l'idée, en plus euh, avec des, des, des rêves qui, qui m'alertaient sur la nécessité de faire évoluer ma pratique, c'est là que j'ai euh, eu envie de comparer mon métier à d'autres métiers. Alors d'abord, il euh, y a le curé, euh, ou le prêtre dans la religion catholique, qui... Fait, enfin, la comparaison entre, entre curé et psy existe depuis longtemps. Hein. Euh, dans les petits villages aujourd'hui, il n'y a plus d'église, il n'y a plus de curé, mais il y a des plaques de psy. Hein. Et la sécularisation de la société donc, depuis un peu plus d'un siècle a clairement fait euh, que, le, que le psy a remplacé le curé euh, dans, dans, de, dans de nombreux espaces. Même si on pourra éventuellement y revenir, leurs, leurs objectifs ne sont pas tout à fait les mêmes, ou plutôt les objectifs de la confession et de la séance psy ne sont pas tout à fait les mêmes. Alors aujourd'hui, depuis quelques temps, il y a des curés qui sont aussi psychologues, qui ont les deux formations. Donc, c est, c est, c est, et Il y en a qui écrivent sur leur métier, leur métier au pluriel on pourrait dire. Et ce qu'il y a de commun entre les deux, c'est évidemment cette capacité d'écoute qui est au cœur de la confession et de la séance psy. Euh, je dis donc au cœur, enfin, il y a la question de l'écoute et il y a la question de la relation intime, hein, ce qui fait le sous-titre du livre, puisque dans ces deux espaces, confession et séance psy, euh, c'est du face à face, il n'y a que deux personnes dans un espace fermé. Alors la comparaison avec la pute, euh, d'abord pourquoi j'utilise le mot pute C'est parce que c'est euh, le terme revendiqué par celles qui choisissent d'exercer cette activité. Euh, c'est euh, ce qu'on appelle euh, le retournement du stigmate ou euh, la, le retournement de la honte en fierté. Hein, c'est le syndicat de, du travail du sexe, le Stras, hein, qui... Euh, il utilise, mais il y a aussi un bouquin très connu dont je me sers qui s'appelle fier d'être pute euh, ben voilà c'est vraiment dans cette perspective là que j'ai utilisé le mot pute euh, c'est à dire euh, afin que ça ne soit plus entendu comme une insulte mais comme euh, enfin, un, un terme davantage normalisé en fait et on peut dire que tout l'objectif de, de, mon, de mon livre c'est de euh, je dirais dédiaboliser les putes et désacraliser les prêtres. Il y a, je voudrais qu'il y ait une normalisation de ces trois professions, euh, à travers lesquelles euh, celles et ceux qui n'ont pas d'autres moyens pour parler de leur souffrance, euh, se confier à quelqu'un, euh, euh, voilà, puissent faire appel à ces trois types de professionnels. Qui sont relativement en marge de la société. Ce ne sont pas des professions qui peuvent être tout à fait dans le système. Ce ne sont pas non plus des gens qui sont exclus, mais ils sont en marge, ils sont en bordure du système. Alors ça, ça peut se voir dans des situations sociales tout à fait courantes. Lorsque à un dîner, il y a des gens autour d'une table et je vais dire, vous vous retrouvez, mais moi, je me retrouve avec des gens qui ne savent pas ce que je fais, et tout à coup, je sors psy. Il y a souvent un mouvement de recul. Hein? Ou alors, au contraire, une espèce de fascination, et là, je me retrouve à écouter la vie de quelqu'un pendant une heure qui s'est dit, tiens, un psy, un peu, un peu comme si vous croisez un dentiste et vous dites, ah, au fait, j'ai un problème à une dent. Voilà. Une espèce de, de fascination de la rencontre du professionnel, on se dit, tiens. Peut-être que je vais pouvoir en profiter pour lui parler de mes problèmes. Alors, pour construire une pratique telle que « psy, pute ou curé », il y a nombre d'éléments euh, dont certaines relèvent du cadre de pratique. Alors, il y a par exemple le, le vêtement, le secret, la place de l'argent. Euh, et puis, il y a aussi, évidemment, comment on en arrive là. Ce ne sont pas des métiers qu'on pratique par hasard, euh, Putes, ça peut paraître évident, mais psy et curé également. En tout cas, c'est ce dont je me suis rendu compte dans mes recherches. Il euh, y a une phrase choc hein, de Virginie Despentes qui dit euh, « Le viol fabrique les meilleures putes ». Et euh, dans le même ordre d'idée, je dirais que euh, la blessure, le traumatisme, fabrique les meilleurs psys. Et euh, du côté des curés, alors que le discours officiel, c'est qu'il y aurait une, une vocation, l'analyse des parcours individuels des, des prêtres montre qu'il y a en général plutôt un, un cheminement assez chaotique qui finit par aboutir à oui, une espèce de révélation qui fait qu'on euh, décide de, de pratiquer euh, tel ou tel métier. Personnellement, euh, euh, euh, devenir psy, ce qui n'est pas mon premier métier, ça m'est apparu comme une révélation. À partir de là, il n'y avait, avait plus qu'à faire. Mais euh, je crois que plutôt que de parler de vocation, il faut parler de sentiment de vocation, et que c'est euh, à partir de ce sentiment que euh, l'on a une base solide pour aller vers, vers ce qui nous passionne. J'aimerais approfondir la, la question du vêtement. Le curé, on peut se dire, bon, il est en soutane. Il a toujours été en soutane et eh bien pas du tout alors à l'époque des années 70 euh, il y avait ce qu'on appelait les, les chandails en ville euh, donc c'était l'époque où le voilà où les, les, les curés en avaient euh, ras le bol d'être si différents si presque stigmatisé on pourrait dire aussi euh, dans cette société qui euh, qui était en pleine libération des mœurs et eux donc on parlait de prêtres ouvriers euh, puisqu'il mais qui faisait les deux métiers en même temps. Euh, donc, euh, oui, j'étais sur le vêtement. Euh, il y a depuis quelques années un retour à la soutane, vivement encouragé par le Vatican. Euh, mais même lorsque euh, il se déplace, même selon les régions du monde où les contraintes climatiques, par exemple, ne sont pas les mêmes, euh, qu'en Occident, les curés ne sont pas libres de porter ce qu'ils veulent. Il y a euh, la coupe, la couleur, sont, sont, sont décidés hein, par, par l'institution. Pourquoi je parle de ça C'est parce que chez la pute, il y a aussi des codes vestimentaires. Alors plus que ça, elle est priée, comme le curé, de se signaler. On doit pouvoir voir en ville, on se dit « tiens, ça ». C'est une travailleuse du sexe. Ce n'est pas une fille comme une autre. Alors ça, ça, ça a des millénaires d'histoire. Hein. Ça a toujours été comme ça. Euh, ça. Ça a été comme ça géographiquement, mais là je parlais de la tenue. Hein. C'est toujours essayer de, voilà, de, de les différencier du, du reste de la population, des femmes en particulier. Euh, alors, euh, chez la pute, il y a un, un élément supplémentaire qui est que selon le type de pratique qu'elle a, selon le type de client qu'elle veut attirer, elle ne s'habille pas de la même façon. Euh, enfin, sur le, pour le psy, cette question du vêtement est un peu différente, parce que euh, on n'a pas besoin de repérer dans la rue qu'un que, qu psy est un psy, hein, alors que le curé, aujourd'hui, euh, la soutane devient un signe identitaire, donc ça, ça a une importance... Euh, politique. Euh, le psy, c'est pas le sujet. En revanche, il euh, y, y a deux éléments. Il y a d'abord que euh, selon les chapelles, euh, il peut y avoir des accoutrements, des attitudes assez spécifiques selon les, les, les courants de pensée. Hein, Nathan en a, a très bien parlé, on a fait un passage assez humoristique dans un livre. Et, euh, et d'autre part, le vêtement... Et là, ça rejoint, c'est une fonction commune à la, à la, à la pute, au psy et au curé, c'est que le vêtement contribue au cadre de travail. C'est-à-dire que quand on arrête de pratiquer son activité, on change de vêtement, et ça, ça permet de mieux distinguer les espaces aussi psychiquement. L'argent a une fonction très importante, alors, je vais commencer par euh, euh, dire pourquoi c'est pas gratuit. On pourrait se dire, je viens juste parler à un gars qui est assis dans un fauteuil et qui ne fait rien. Et en plus, il faut que je le paye. Je dirais même pourquoi ce n'est pas lui, pas lui qui me paye, vu que ce que je dis est quand même hyper intéressant. Hein Figurez-vous que ça arrive. Mais euh, en fait, ce qu'on achète en tant que patient ou en tant que client, c'est du temps et de l'énergie. Ce ne sont pas particulièrement des compétences techniques, même s'il peut y en avoir en plus, évidemment, mais euh, fondamentalement, c'est le temps et l'énergie. Si on ne payait pas lorsqu'on sollicite un, un tel professionnel, on aurait un sentiment de dette. On peut déjà en avoir de toute façon. Hein, chez un, chez, quand on consulte un, un psy pendant des années et qui nous a sorti de, de, des tréfonds de, de, de, de, de, de, nos, de nos angoisses, on peut lui, se sentir redevable de toute façon, mais l'argent sert à euh, compenser euh, ce sentiment de redevabilité. Euh, c'est pareil pour la pute. Du côté de la confession, c'est quelque chose d'assez étrange, c'est que en général, ben, le, le pénitent, il ne paye pas le curé en sortant de la confession. Donc on pourrait se dire, mais la confession est gratuite. En fait, non. Parce que déjà, le curé est rémunéré, c'est un salarié. On peut, à ce moment-là, on pourrait dire la même chose des psy qui travaillent en institution hein. c'est gratuit, puisqu'on les consulte et on ne paye pas. Mais en fait, ils sont rémunérés pour ça. Et d'autre part, euh, bah, d'où vient l'argent il, il vient des pénitents. Hein. Il, il, la paroisse est financée par euh, les, les dons euh, les, il peut y avoir des dons en nature, mais euh, voilà, tout, toutes les techniques de, de collecte de l'église. Euh, servent à rémunérer le curé, donc le curé est lui aussi payé pour ce qu'il fait. Puisque le cœur de ce livre, c'est l'importance de la relation d'amour dans ces trois professions. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par amour En fait, il y a aujourd'hui un seul mot en français pour parler de ça, mais en grec, il y avait dix mots. Et c'est évidemment pas une relation d'amour au sens du couple. Euh, Virginie Despentes, donc une comte théorie, parle de charité. Alors, charis, qui a donné charité, est un des mots grecs pour désigner l'amour.